Bonjour à toutes et à tous. Et si l'on crée quelque chose d'exceptionnel tous ensemble Sans aucune exagération, et vous le constaterez, les prochaines minutes que vous passerez à écouter ce message et ce que vous déciderez de faire par la suite ont le pouvoir d'impacter l'histoire de la France. Ce pouvoir et donc maintenant entre les mains de chacun de nous. Et si l'on n'a même pas quelques minutes à accorder pour notre futur aujourd'hui, il ne faudra pas regretter d'avoir à se battre des années pour tenter de le sauver lorsqu'il sera trop tard. À l'heure où l'on tente de nous diviser de plus en plus, au moment où, où on a le plus besoin de s'unir pour avoir la force de faire face aux nombreux défis écologiques, économiques, sanitaires et sociaux, on ne peut plus se permettre de rester passif. Face, restrictions, gestes barrières, distanciation sociale, toutes ces mesures quant à l'encontre de la devise de notre pays, où notre liberté et l'égalité disparaissent dangereusement avec les restrictions et les passes, et où l'on essaye de briser notre fraternité en nous distanciant et mettant des barrières. Alors, avec la chance que nous avons d'avoir une si belle devise, Liberté, égalité, fraternité. Pourquoi ne nous la respecterions pas davantage en lui faisant honneur et en l'incarnant pleinement Il est donc temps pour nous d'agir, notamment la jeunesse, car c'est son avenir qui est le plus concerné. On peut... Décider de subir un futur toujours plein de grèves et de manifestations, si par chance elles sont toujours autorisés, ou bien commencer dès à présent à construire ensemble un futur que l'on aura décidé et auquel on peut réellement participer. Si aujourd'hui certains peuvent avoir le sentiment que l'on est impuissant et qu'il vaut peut-être mieux choisir le moins pire ou ne rien faire, c'est car le manque de transparence du gouvernement, qui nous a fait perdre confiance en lui, a créé une distance encore plus grande avec nous, en nous mentant à plusieurs reprises et en nous imposant des mesures sans nous impliquer dans ces décisions, alors que c'est nous qui les subissons. De plus, les inondations les incendies, les tempêtes, la famine, les guerres et la pandémie actuelle ne sont qu'une introduction de ce qui nous attend nous et les générations à venir si nous ne réagissons pas avant que ces catastrophes se multiplient et s'intensifient davantage. Mais heureusement, nous sommes loin d'être totalement impuissants face à tout ça je n'ai clairement pas la prétention de dire que je détiendrai la solution au problème que nous traversons aujourd'hui. Et, en toute honnêteté, ne serait-il pas illusoire de croire que quiconque aurait la solution Cependant, ce dont nous pouvons être sûrs, c'est qu'il existe des solutions. Des solutions qui pourraient venir de chacun d'entre nous car nous sommes quand même les premiers concernés par la vie que nous vivons. Et sont-en tous, au fond de nous, qu'il y a certaines choses qui ne tournent pas rond dans le monde actuellement. Et nous pouvons tous apporter quelque chose et faire preuve de bon sens. Parce que nous ne sommes pas que des chiffres, de vulgaires chiffres au milieu de statistiques que l'on manipulerait pour leur faire dire ce qu'arrangerait les intérêts d'un tel ou d'un autre. Non, non, nous sommes bien plus que ça. Chacun de nous représente une vie unique avec un passé et des expériences qui lui sont propres et qui de mieux que nous-mêmes peut connaître les problèmes que nous traversons. Alors pourquoi ne pas profiter de la richesse, de la diversité des solutions que l'on peut proposer, plutôt que d'attendre et de croire que quelqu'un puisse apporter la solution. Imaginons, juste un instant, la puissance de l'ensemble de nos expériences combinées concentrées sur une problématique, comparée à celle, d'une unique personne ou d'un petit groupe de personnes sur des tas de sujets différents. Ça pourrait être comparable à la différence de puissance de calcul entre un superordinateur quantique moderne et un boulier. La diversité est dans la nature. C'est ce qui permet un certain équilibre. Car le vivant est interdépendant. Nous connaissons bien aujourd'hui les problématiques liées à la monoculture ou l'élevage intensif d'une unique espèce. Alors pourquoi s'infligerait-on la même chose lorsque l'on en connaît des conséquences désastreuses Lorsque l'on tient en équilibre sur un fil, il est important d'avoir une base stable, et un centre de gravité bas. Si l'on penche trop d'un côté ou d'un autre, c'est la chute. Voilà pourquoi on coordonne le bras droit et le bras gauche pour tenir en équilibre et ne pas tomber. C'est donc pour cela que je me présente aujourd'hui en tant que candidat aux élections présidentielles françaises de 2022. Pour que l'on ait réellement tous les mêmes chances de faire entendre notre voix et être écouté, Car les idées et solutions constructives peuvent venir de partout et méritent d'être prises en considération, peu importe d'où l'on vient et son orientation politique. Et ce sera possible, car ce n'est pas ma candidature, mais notre candidature. On sait déjà ce que ça donne lorsqu'une personne tient à gagner et est intéressée par le pouvoir ou l'argent. Elle peut facilement corrompre ou se faire corrompre. Et on découvre par la suite tout un tas de magouilles destinées à servir ses propres intérêts et ou celui d'un groupe au détriment des autres. Et on a tous déjà vu ce qu'a pu donner une personne nerveuse qui cherchait à attirer l'attention quand elle avait du pouvoir. Pourquoi devrait-on prendre le risque de subir les conséquences d'une guerre si dans un mauvais jour, l'ego d'un président lui faisait publier un tweet ravageur aux répercussions catastrophiques Les plus grands voyous ne ressemblent pas forcément à l'image que les films et les médias qu'ils contrôlent veulent nous vendre. Si on fait appel à notre bon sens, qu'est-ce qui est pire Ceux qui n'ont rien et qui, pour s'en sortir, commettent des délits envers ceux qui ont tout et finissent ensuite en prison Ou ceux qui, qui ont déjà tout, mais commettent quand même des crimes contre ceux qui n'ont rien et continuent de pouvoir agir en toute liberté tant qu'ils payent leurs amendes. Pourquoi attendre de voir ce que pourrait faire pour nous un candidat déconnecté de notre quotidien Parce que l'on pourrait directement le faire pour nous. On est parfois tellement ancré dans une routine que l'on ne prend même plus la peine de penser à toutes les autres choses qu'il est possible de faire. Pourquoi continuer de répéter le même schéma qui nous a menés à la crise actuelle Quelqu'un que l'on considère habituellement comme malin a dit un jour la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Acceptons-nous alors de continuer cette folie En acceptant l'illusion d'un retour au monde d'avant sous certaines conditions Celui-là même qui nous a menés à la situation actuelle Alors. Qu'il n'y a en réalité ni monde d'avant, ni monde d'après. Nous partageons tous toujours le même monde qui n'a fait que changer, et qui changera toujours, comme nous et tout ce qui existe dans l'univers. Et aveuglés par l'envie de retrouver une situation moins pire qu'aujourd'hui, on en oublie que demain pourrait être bien meilleur qu'hier. Et je vais de nouveau citer notre ami qui nous a dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » En même temps, mettons-nous à leur place, même si ceux qui font le mal sont considérablement moins nombreux, tant que ça passe et que personne ne dit rien, pourquoi arrêterait-il Le passé aura beau nous rendre nostalgique, c'est dans le présent que nous vivons. Et il paraît logique de s'adapter au monde d'aujourd'hui, car les défis et le contexte actuel ne sont plus les mêmes. Le but n'est pas non plus de tout changer, mais de respecter le passé en en tirant les leçons qui nous éviteraient de reproduire les mêmes erreurs, et ainsi pouvoir aller de l'avant faisant les bons choix aujourd'hui. C'est pour cela qu'une alternative inédite comme celle-ci prend tout son sens dans le moment clé que nous traversons. Je ne privilégie aucune orientation politique, ne représente et ne suis contre aucun parti ni candidat. À vrai dire, je ne souhaite même pas être président. Je ne souhaite également pas toucher de salaire, ni bénéficier d'aucun avantage particulier. Et, en toute honnêteté, je ne suis peut-être pas la personne la plus qualifiée techniquement pour ce poste. Tout cela peut paraître contre-intuitif de prime abord, mais c'est cette réelle volonté de motiver et servir la population bénévolement sans aucun désir de pouvoir ni d'argent, dans une entière transparence et en toute impartialité, qui nous assure que je ne servirai ni mes intérêts ni celui d'un groupe. Le salaire excessivement élevé de président pouvant être bien plus utile à des causes qui ont besoin de moyens. Je ne prétendrai pas non plus être expert dans tel ou tel domaine, ni faire croire que je connais les problèmes de tout le monde et leurs solutions. Mais je n'ai pas peur de l'avouer, car dans notre pays, il y a parmi nous de nombreuses personnes très qualifiées et expertes dans de multiples domaines, dont les voix mériteraient d'être entendues et prises en compte, tout comme les voix de celles et ceux qui vivent directement leurs problèmes et sont donc les mieux placés pour en connaître les solutions. Et j'ai confiance en nous. Je sais donc qu'on peut compter sur nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'offre ma vie pour nous. Avec tout ça, il paraît évident qu'aucun programme ne nous sera imposé. C'est à nous de faire notre programme. Ce ne sont pas de fausses promesses qui nous feront avancer, mais des actions concrètes. Je ne suis pas mieux qu'un autre, mais aucun autre ne sera mieux que nous tous réunis. Je me présente donc en tant que candidat sous le pseudonyme pour nous. Et si je reste anonyme pour l'instant, ce n'est pas par peur ou pour me cacher. Mon identité se trouve cryptée dans la description de cette vidéo et sera révélée au moment venu. Si je reste anonyme, c'est car mon image n'est pas importante. Ce qui est plus important, c'est de pouvoir nous représenter au mieux. Représenter la diversité qui constitue la France. En pouvant être N'importe qui, n'importe quel âge, classe, origine ou genre. Parce que nous sommes tous différents. Et c'est ce qui fait notre force. Et ne pas associer cette candidature à une personne en particulier nous permet de pouvoir tous s'identifier et s'approprier ce mouvement fait par nous et pour nous. Alors, vu que l'on a maintenant cette option à disposition, pourquoi ne pas miser et voter pour nous, pour une fois et Si, pour certains, le but concret de cette candidature n'est toujours pas très clair, je veux être un peu plus direct. C'est tout d'abord pour nous motiver et nous redonner espoir en ces temps difficiles. Pour nous unir et que ça nous donne la force, les moyens et les outils nécessaires pour surmonter les défis à venir et créer ensemble un futur des plus harmonieux et paisibles possible, où le bien-être de tous est une priorité. Mais également pour s'assurer que personne ne profitera du statut de président pour servir ses intérêts ou celui d'un groupe, afin que tous les partis soient pris en considération avec impartialité, et que ça nous permette ainsi de pouvoir mettre en place, tous ensemble, la première vraie démocratie. Et le plus cool dans l'histoire, c'est qu'en agissant ensemble, il n'y a même pas besoin d'attendre les élections pour voir se dessiner cette démocratie et ainsi savoir si c'est vraiment quelque chose qui nous conviendrait. En effet, il y a moyen de pouvoir tester son efficacité sans prendre de risques, pour celles et ceux qui seraient peut-être encore un peu sceptiques, car, en vrai, tout ça ne dépend que de nous. Du coup, qu'aurait-on à perdre à juste essayer il y a 233 ans, 1789, avait lieu la Révolution française. Aujourd'hui, pourquoi ne pas laisser le R de la rage derrière nous pour laisser place à l'évolution française Des hommes et des femmes se sont battus et sont morts que puisse voir le jour la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Respectons leurs sacrifices et honorons leur mémoire en défendant ce qu'ils nous ont légué. Nous avons à disposition aujourd'hui des outils bien plus efficaces que les armes de l'époque pour faire entendre nos voix, et qui ne nécessitent aucune violence ni d'enfreindre aucune loi, et ce même en étant confiné chez nous. En effet, utiliser intelligemment la puissance que peut avoir la technologie Internet et les réseaux sociaux n'est aujourd'hui plus à démontrer. Alors, pourquoi ne pas en profiter Si on est bien capable de partager des vidéos de chats, des memes ou des challenges, pour que ça inonde la toile en quelques heures, juste pour se marrer, pourquoi ne pas nous en servir à notre avantage pour notre propre bien Si on a pu immobiliser tout le pays, et même le monde, en étant contraint à être confiné sous la menace d'amende, pourquoi n'arriverait-on pas à s'unir de nouveau pour exprimer nos désaccords de notre plein gré et pour notre liberté. Si l'on a pu tolérer d'être tracé et contrôlé avec des technologies comme les applis, les passes et les QR codes, pourquoi ne pas utiliser la technologie pour servir notre liberté Car s'il si était difficilement possible de mettre techniquement en place une réelle démocratie à l'échelle nationale il n'y a même pas 30 ans, nous avons aujourd'hui bel et bien des technologies ouvertes efficaces à disposition, permettant de nous faciliter la mise en place d'un pouvoir réellement décentralisé et démocratique. En décentralisant le pouvoir, on ne pourra plus nous imposer du jour au lendemain des mesures portant atteinte à nos libertés. Les tentatives de prise de pouvoir ou de coup d'État ne pourrait plus avoir lieu même par la force. Car l'armée ou la police ne serviront plus les intérêts d'un gouvernement, mais pourront à réellement se concentrer à protéger notre pays et maintenir la paix, au lieu d'être réduits à avoir à donner des amendes ou à attaquer le peuple constitué de leur propre famille. La corruption ou le lobbying ne fonctionnerait plus, et on n'aurait donc plus à subir des décisions qui n'auraient comme unique motivation que l'argent, au détriment de notre santé, ou nos libertés. En communiquant directement entre nous, nous pouvons également nous libérer des tentatives de propagande médiatique. Et, en vrai, le mieux est que l'on en parle entre nous, pour que l'on puisse se rendre compte réellement de la multitude de bénéfices que l'on pourrait en tirer et créer ensemble. Nous aurions tous à y gagner, sauf ceux qui ont de mauvaises intentions ou souhaiteraient uniquement servir leurs intérêts. Mais peu importe le pouvoir ou l'argent qu'ils auraient, nos voix devenant toutes égales, si l'on s'y oppose, il ne pourrait rien faire contre la puissance de l'ensemble de nos voix. Il est donc sage de se questionner sur les réelles intentions de personnes qui tiendraient à imposer leur vision ou seraient contre l'idée que l'on gagne tous ensemble. Car pour gagner, il n'est pas obligé qu'il y ait un perdant. Je tiens, au passage, à rassurer les élus concernant les signatures à rassembler pour cette candidature. Bien que la liste soit consultable par tout le monde, vous n'aurez pas à vous inquiéter de la pression que pourrait éventuellement faire un parti sur vous, car vous ne signerez pas pour quelqu'un ou un opposant, mais pour vous votre parti, mais surtout toutes celles et ceux qui vous soutiennent et vous ont fait confiance pour les représenter. Pour la France et la démocratie. La première action qui nous permettrait donc de vérifier l'efficacité de cette démocratie que nous pouvons mettre en place tous ensemble concerne la campagne électorale les candidats cherchant à se faire financer une campagne souhaitent un retour sur investissement sous forme de vote. Soit, dit autrement, on tente d'acheter nos voix. Et ce sont donc souvent les candidats avec les plus gros budgets qui arrivent à en acheter le plus et sont donc les plus exposés. Dans les millions dépensés pour la plupart des candidatures, lorsque ceux-ci ont la chance de ne pas être détournés, s'y trouvent des dépenses liées à la logistique de la campagne, mais également des choses comme des frais de maquillage, des déjeuners, les déplacements, les hôtels, etc. Remboursés par l'État si le candidat obtient plus de 5% de vote. Résumé très grossièrement, cela a pour effet de mettre les pauvres sur la touche et les appauvrir encore plus car ils n'ont pas les moyens d'acheter suffisamment de votes pour être remboursés, tandis que les riches ou les grandes entreprises peuvent facilement investir sur des candidats qui défendront leurs privilèges et ou intérêts tout en étant remboursés car ils ont les moyens d'acheter suffisamment de votes. Et donc, dans ce cas, on accepte docilement un système qui donne les pleins pouvoirs à l'argent. On est donc en droit de se poser la question, est-ce que tous ces millions ne seraient-ils pas plus utiles dans des actions concrètes Plutôt que dans la promotion de candidats. Cela a quand même représenté 74 millions d'euros en 2017, ce qui est une somme non négligeable pour la majorité d'entre nous, mais d'un autre côté est aussi quasiment insignifiante pour d'autres. Là, nous avons la liberté de refuser de nous faire acheter et ne rien coûter à l'État en n'engendrant aucun frais pour cette campagne. Et cette liberté est gratuite. Vu que cette candidature nous représente tous, pas besoin de dépenser de l'argent pour qu'une personne fasse une tournée. Et tous ces millions pourront être utilisés pour d'autres causes que l'on pourra choisir ensemble. À l'heure où la majorité de la population est connectée, il est très facile aujourd'hui de faire circuler des informations en ligne. Cela est plus économique, écologique et évite des grands rassemblements qui pourraient dégénérer. De plus, pas tout le monde n'a le temps ni l'énergie d'aller manifester dans la rue. Cela permet donc aussi que tout le monde ait les moyens de pouvoir se mobiliser pour avoir un impact, d'une ampleur sans précédent. Alors, essayons de faire preuve de bon sens. Il ne tient qu'à nous de montrer que l'on est loin d'être impuissant face à l'argent, qu'il peut être utilisé de manière bien plus constructive que pour faire le show, et que l'on peut redonner le pouvoir à l'humain, à nous, plutôt qu'à l'argent. En occupant l'espace, sans avoir à débourser un sou, et juste par la force de nos voix. Alors que le plafond de financement de campagne est fixé à une quinzaine de millions d'euros environ, montrons que l'ensemble de nos vies et notre liberté valent plus que ça en utilisant la force de nos 70 millions de cœurs et âmes réunis pour défendre notre souveraineté tel qu'indiqué dans la Constitution. Profitons-en tant qu'on a encore la chance de pouvoir le faire. Contrairement à d'autres pays où ce n'est pas possible et où de nombreux scandales sont aujourd'hui révélés au reste du monde, grâce aux personnes qui ont eu le courage d'en parler et faire entendre leur voix, et ce, malgré les nombreux risques qu'elles encouraient. N'attendons pas la situation soit aussi critique ici pour en parler, car il sera alors beaucoup plus difficile de se faire entendre d'une manière aussi pacifique que nous avons l'opportunité de pouvoir le faire aujourd'hui avec notre action. Si une minorité peut être réduite au silence par la force ou la corruption, cela n'est plus possible quand ça concerne l'action combinée de plus de 50% d'une population. Et il est certain que nous sommes bien plus de la moitié des Français à se soucier de notre liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et on pourra très clairement le constater si l'on arrête de douter de nous, d'avoir peur de vouloir défendre nos libertés et d'attendre que ce soit les autres qui agissent en pensant on ne peut rien faire, que les autres vont s'en occuper. On tente de nous faire croire que notre prise de conscience est marginale, pour nous diviser, qu'on se sente exclu et isolé, si on n'accepte pas docilement ou par peur les règles dictées qui changent à chaque instant. Un climat anxiogène est constamment maintenu pour que l'on passe notre temps à se méfier les uns des autres et ne plus en avoir suffisamment pour se rendre compte d'où vient réellement le danger. Mais lorsqu'on aura réalisé que l'on est très nombreux à être conscient de ce qu'il se passe actuellement, à vouloir être libre de disposer de nos corps et nos droits, la force de notre union fera renaître en chacun de nous tous les espoirs perdus. Ceux qui nous ont été volés pour que l'on se résigne et abandonne l'idée d'utiliser l'immense pouvoir que l'on a tous ensemble. Car si l'on retire la base d'un triangle soumis à la gravité, il s'effondre et laisse place à une ligne horizontale, qui est une forme intermédiaire indispensable pour qu'en partant du point d'équilibre, les deux extrémités puissent s'élever avec souplesse et se reconnecter, se rejoindre, se relier, pour que ça tourne rond et que tout roule une fois en cercle. Alors quel futur souhaitons-nous réellement pour nous et nos enfants Celui où on a accepté de n'être que des produits dont le code-barre expire plus vite que ceux des produits que l'on consomme, et où personne n'aura son mot à dire sous peine d'être traité comme un produit défectueux, tout ça pour finir comme du bétail qui ne ferait que rester enfermé à travailler uniquement dans le but d'enrichir les personnes qui nous exploitent, avec comme carotte quelques minutes à pouvoir prendre l'air sans masque, ou un simulacre de contact social humain dont il se garderait bien le privilège exclusif. Ou bien le futur que l'on aura décidé et créé tous ensemble. En général, quand quelqu'un tente de monter des personnes les unes contre les autres, c'est pour les affaiblir et profiter de la situation. Et quand quelqu'un tente d'unir des personnes entre elles, c'est pour les rendre plus fortes et qu'elles surmontent les situations. Les expressions "diviser pour mieux régner et l'union fait la force ne sortent pas nulle part. Décentraliser notre campagne nous permettrait la démonstration concrète du pouvoir que l'on a tous ensemble et se rendre compte réellement de l'ampleur que cela peut prendre en ayant tous, si on le souhaite, la possibilité de s'impliquer dedans, juste en en parlant entre nous. Alors si l'on souhaite devenir les joueurs, au lieu de rester des pions ou d'être tous mis hors jeu, partageons, commentons, diffusons, créons, discutons. Sortons juste du silence afin de faire entendre nos voix. Car nous ne sommes pas seuls. Essayons de devenir une inspiration pour nos voisins, que ce soit ceux du foyer d'à côté ou du pays d'à côté, en leur donnant envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, plutôt que se complaire derrière l'excuse que l'on saurait moins pire qu'eux, pour rester passif. Démarrons cette nouvelle année plein de nouveaux espoirs et de nouvelles perspectives, en prenant la résolution de prendre davantage confiance en nous et en ce que l'on peut, accomplir. Réveillons notre feu intérieur qui brûle d'envie d'un monde meilleur. Le choix ne tient qu'à nous. On peut décider de passer à côté sans jamais savoir ce que ça aurait pu donner, ou alors cliquer sur partager et ne pas regretter d'avoir au moins essayé. Je ne suis qu'une étincelle parmi tant d'autres. Nous sommes le feu. Votons pour nous.